Là je suis à la recherche d'emploi et pour pouvoir travailler il me faudrait un permis de conduire. Et j'ai trouvé une solution pour le payer. genre Je construis un terrain de, un terrain de boule pour des résidents qui sont un peu en, en galère. Quoi. Et voilà quoi, c'est un programme qui... qui se partage en deux semaines. Pendant une semaine, on construit le terrain de boule. Et l'autre semaine, on va perdre un transformateur. Et Comment t'es arrivé là Je suis suivi par la mission locale. Je galère souvent, je vais les voir souvent, tout ça. Voilà quoi, ils m'ont proposé de faire ça et j'ai accepté. Donc ça veut dire que là tu travailles deux semaines et euh, la mission locale te paye le permis C'est pas vraiment la mission locale. C'est ERDF. C'est euh, ERDF. C ERDF. Parce que c'est pour eux qu'on va, qu va peindre le, le transformateur en fait. Est-ce que ça te paye entièrement le permis ou faut que toi tu, tu y contribues un petit peu ben En fait, voilà, moi j'ai contribué, contribué 50 euros de ma poche. Euh, et j'ai contribué quatre photos, huit euh, timbres, euh, ma journée d'appel, euh, toute la paperasse. Et euh, je mets 50 euros de ma poche et le reste est payé par, euh, par la mission locale. Quoi. Et toi, par le permis, ça, ça t'apporte quoi de plus avoir, avoir de l'expérience en, en maçonnerie, en, en peinture. Parce que j'ai jamais fait ça en fait, j'ai jamais fait ce boulot. Voilà, alors pour expliquer un peu le projet là, qui, qui se passe avec ces jeunes, euh, moi je travaille pour une association euh, qui travaille dans l'insertion et l'animation, qui s'appelle le Passe-Muraille et qui est basé à La Payade. On travaille, nos partenaires sont la, les Mélis locales, donc, euh, qui sont aussi en contact avec, avec le public de jeunes qui en demandent de, de services tels qu'on qu le propose. Et on travaille aussi avec APS 34, qui est un service d'éducateurs de rue, qui travaille sur tous les quartiers à Montpellier. Donc c'est par APS... Et la MLI, on détecte les jeunes qui, qui sont susceptibles de, de rentrer dans ce genre de projet-là, de mener à terme le contrat qui leur est fixé, à, à savoir ben, euh, un travail, Donc, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la peinture, on, il y a différents supports. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient euh, être à leur place. Être à, être à, être à, à leur place. Après, ça, ça implique aussi un engagement, hein. ça implique aussi euh, une certaine maturité, parce que c'est vrai qu'il faut se lever le matin, c'est vrai qu'il faut respecter les horaires de boulot, c'est vrai qu'il ben, faut mouiller sa chemise, donc euh, voilà, c'est pas, pas du tout cuit, c'est pas, pas, pas donné comme ça, donc euh, on demande à, à ce que les jeunes aient un minimum d'engagement et qu'ils le prouvent. Et parce que ce qui, est, ce qui serait bête, c'est d'engager des jeunes qui... qui qui finalement euh, n'assurerait pas le contrat qu'il aurait demandé, et que finalement ça serve, ben, il, il prendrait la place de quelqu'un qui pourrait être peut-être plus méritant, et bien, il n'est pas dans la synergie, l'énergie pour réussir ce, ce challenge-là. Voilà, il, faut, il faut quand même savoir que pour beaucoup de, de ces jeunes, le permis de conduire, qui n'est pas une épreuve facile, ça va souvent être le premier, le premier diplôme qu'ils auront. Hein, moi, je, moi je dis que le, le, le, le, le code, c'est un vrai diplôme, c'est pas un truc facile. Ça, ça implique euh, bah, de suivre des cours, ça implique de s'accrocher, ça implique de l'énergie, euh, de, de la volonté. Souvent, quand, quand on termine une session, dans l'après-midi, euh, ils vont tous s'inscrire à l'auto-école l'après-midi. Euh, quand il y a une bonne dynamique de groupe, ils partent tous ensemble de suivre leurs cours. Et on a constaté que quand il y a une bonne synergie de groupe, comme c'est le cas actuellement, bah, là, je tiens à vous dire que c'est vraiment un groupe très agréable, on fait du très bon boulot. Bah, moi, je suis euh, très, très fier de travailler avec eux. Merci. Et euh, ben on se rend compte que, que si toutes les conditions se réunissent, ben l'obtention du permis se fait beaucoup plus rapidement et on a un taux de réussite beaucoup plus important. Donc tout le monde est content, tout le monde est fier et tout le monde est content de continuer. voilà <rire>